Bonjour mes amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Alors regardez voir l'énergie de la semaine du 21 au 27 janvier 2019. Pouf, on est en verso hein? Pouf Eh bien je me souhaite un bon anniversaire ainsi qu'à tous les autres versos. Alors mes amis, sortez votre passeport, on rentre en verso c'est quelque chose ce mois-ci, c'est quelque chose Ah bah oui, déjà j'attends un petit peu des cadeaux quand même, on ne sait jamais, hein Voilà Et puis, et puis quoi d'autre Enfin, plein de bisous aussi, y plein de bisous, je te fais plein de bisous au verso C'est normal, c'est normal Alors, euh... et je, je vais faire la semaine, hein? Donc, euh, qui va qui va couvrir à partir du 21. <rire> ça, c'est... J'ai l'impression qu'on arrive, ben, si je fais un petit peu des, des, des trucs, en attendant, entre deux. Donc, euh, deux tirages de cartes que je vous poste. Il hein, y a des choses quand même qui avancent un petit peu, puis que je découvre personnellement, aussi, disons, en étudiant. Puis, hein, euh, comme ça, hein, d'une vidéo à l'autre. Alors... Euh... Euh, le fameux coup de bélier que je vous parle souvent donc qui va arriver là mais je pense que c'est pour ça que je me suis habillée en jaune regardez, j'ai même mis, je suis allée chercher les poussins, hein, les petits poussins qu'est-ce que c'est le jaune, c'est des poussins également mais il y a beaucoup de symbolisme avec les poussins, avec le jaune avec les œufs comme ça dans le panier et tout ça fait penser aussi également à la période de Pâques du bélier, Donc, et juste avant, disons, il y a quand même, disons, une fête qui est énorme, hein Et ben, c'est la fête de quoi C'est la fête de quoi Et ben, c'est la fête des déguisements, voilà. Hein C'est ça, c'est un petit peu ça. Regardez, on va se déguiser, là, comme ça, et il n'y a plus personne qui va reconnaître personne. Alors, euh, <rire> j'ai l'air de rigoler, comme ça. Ah Je vais faire une petite annonce. Euh, <rire> je ne me drogue pas. Je me drogue pas, mais vous n'êtes pas fou si je me droguais, mais dans quel état je serais hein? faudrait être fou pour penser que je touche à ça. Jamais de la vie, jamais de la vie. Voilà, Alors, si vous voulez savoir l'heure, euh, ben c'est, je ne pas. Voilà, c'est 8h moins le quart du matin. <rire> ça commence, hein Moi je commence à bonne heure. J'ai en de forme depuis un moment. <rire> Alors on va sortir donc la première euh, carte euh, donc qui concerne l'énergie de cette semaine. Alors on y va, on y va, on y va. Ah le jugement, le roi royal royal royal. D'accord donc le jugement, la balance. Il euh, ah, y aura des, donc, euh, des, des signatures euh, qui seront certainement remises en question. Euh, un avis qui sera demandé. Une, euh, des tours de table. Ah, des tours de table, j'en je avais parlé dans notre vidéo, ça, encore. Euh, oui, euh, dans le sens où il euh, y a un jugement qui est en cours. Il y a un jugement qui est en cours, là. Est-ce que dans votre semaine qui va arriver... Vous mettez, disons, en ballon quelque chose. Est-ce que vous vous remettez en cause ou vous remettez C'est une, une carte de couple, ça aussi. Donc, euh, est-ce que vous avez quelque chose, disons, à vous Ça peut être un accord, mariage, adoption d'enfant, euh, divorce, achat de maison c'est en général des choses qu'on fait à deux, ça, également. Euh, Est-ce il est où votre binôme avec qui vous faites quelque chose C'est peut-être votre patron également, hein, pour, disons, des personnes, euh, je veux dire, qui sont branchées, disons, spiritualité, naturellement, c'est une... Euh, c'est une, euh, une communion, hein, c'est un, une façon, disons, de dialoguer également avec, euh, avec euh, le divin, hein, donc vraiment euh, de s'élever. Donc là, c'est une carte d'élévation, quoi qu'il en soit, d'étude et d'élévation. OK, alors on va aller chercher, disons, deux autres cartes pour voir un petit peu comment ça, ça peut euh, être développé, tout ça. Cardinal. C'est une carte cardinale, c'est une carte d'air, d'équilibre, d'élévation, de conciliation. À balance, c'est évident qu'il y a toujours des ombres, aussi un, un sentiment, disons, de diplomatie, de compromis. Hein, on dit toujours, on balance, euh, d'accord, il y a un jugement qui part, euh, négocie, mais perd pas trop de plumes quand même. Mais un bon un arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu euh, toutes ces choses là, hein, qu'on dit par rapport euh, à la diplomatie. Hein, mais c'est quand même fuego, fuego, fuego. Hein, élément feu à ah, carrément avec la lune avec euh, la carte de la lune et l'élément feu chien et bien écoutez ce sont des cartes euh, extrêmement fortes là effectivement disons euh, de jugement c'est des lois mes amis il va y avoir des lois euh, je pense qui vont, qui vont tomber qui sont à l'étude euh... Alors, concernant, parce que ça c'est naturellement tout le, également tout l'administratif et le papier, qui risque de vous égarer en lune et de vous énerver au plus haut point, à vous mettre vraiment le feu dans la tête, euh, et ben, dites donc, j'ai l'impression qu'on va avoir, disons, une semaine assez, assez perturbante là, concernant, disons, le côté euh, administratif, énervant même. Hein, euh, énervant. Euh, si vous avez quelque chose, par exemple, euh, en, en suspens, euh, ça c'est un conseil que je, je vais vous donner, par exemple, euh, là, le conseil, c'est si vous avez euh, dans un, un jugement en cours, en cours, voilà, il est parti, il est sur le bureau du juge, il va revenir dans 15 jours, dans un mois, dans trois mois, vous savez comme ça des fois un petit peu, euh, euh, un peu pénible. Euh, là, le conseil, c'est assez, c'est assez drôle. C'est, vous savez, je, je, je tire en ce moment énormément de cartes qui ont une très forte connotation. Justement avec la, la spiritualité, c'est vrai qu'on rentre quand même dans le verso là. Et plus on s'approche et puis euh, de toutes les façons. Mais plus il y a une question disons de euh, acte par ton cœur, euh, fais bouger ta tête, demande de l'aide quelque part. Mais, mais là ça c'est vraiment disons le côté aussi euh, euh, divin ou alors dans ces conditions tu seras réduit ensemble parce que tout simplement tu ne veux être que dans la matière, donc, et dans la matière, on sait bien que quand tu brûles, par exemple on brûle un morceau de bois, il est complètement en cendres, point à la ligne, il n'y a rien qui renaît de ces cendres, on est d'accord, mais par contre quand il y a une pensée qui va, disons qui est très forte, avec un désir qui est très fort, et vraiment vous pouvez, euh, disons, euh, le, le projeter et demander de l'aide c'est-à-dire, et puis pendant ce temps-là naturellement, et c'est toujours la même chose la colère il faut la mettre de côté ça c'est le côté feu mais donner justement cette chaleur disons, à votre entourage vous voyez, c'est une carte qui est très entourée puisqu'il y, y, y a plein, de, plein de, de, de, de de signes fixes autour, c'est-à-dire fixer le cœur disons, à l'intérieur, disons, de sa maison ou de soi, et ne pas, disons, la faire exploser en colère. C'est un autre langage, c'est un autre langage. Il y a effectivement, disons, faire élever le feu spirituel ou le feu de la colère. Je dis élever parce que c'est une carte d'élévation et d'air. Donc vous imaginez euh, la, la, la, la puissance que ça peut faire, que ça peut donner, si justement vous adressez quelque part, à euh, euh, vous relier à votre âme, euh, qui elle, le, vraiment, vous êtes l'être incarné de votre âme, euh, c'est plus complexe que ça, mais je le simplifie naturellement, et euh, le corps est l'extension, disons, d'un désir de, de, de réparation ou, disons, de pouvoir s'élever dans cette, dans cette vie. Euh, c'est évident que tous les messages que vous allez recevoir un petit peu, qui vont vous paraître un petit peu euh, farfelus, comme ça, tout ces, ce genre de messages, c'est un petit peu bizarre, mais quelque part, ça, va vous faire, euh, ça, ça peut faire évoluer énormément la personne, ça c'est clair, hein et la conduire à un autre dialogue. Voilà. Si vous avez une, une personne, par exemple, en face de vous, qui est vraiment dure comme ça, euh, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, ça marche bien. Hein, je donne ça, je vais je, je, je, toujours donner ça en conseil à mes, à mes enfants et ça, ça fonctionne bien hein, quand même. Euh, c'est pas miraculeux, mais quand même, disons, si ça doit marcher, si ça fait partie d'un processus bénéfique pour vous, c'est une chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire que quand vous avez eu la conversation, par exemple, imaginez avec un juge, avec un truc, avec un professeur d'école, avec qui que vous soyez, quand vous sentez qu'il y a une porte, disons, c'est dur en face et tout, la lune souple la lune, changeante, vous voyez, elle part là, le côté, disons, très fluide, comme ça, et qui peut s'adapter à toutes les situations, tout simplement, parce que c'est plastique, pour être plastique, et vous y visualisez, et donc, cette personne, ce conflit, mais en élevant la, la, le, le truc, en disant, mais de toutes les façons, cette personne, elle a une âme, hein, on est tous des enfants, euh, également, euh, de quelqu'un, sur terre, mais naturellement on est relié au divin, sinon comme je dis, il n'y a, a rien à faire, euh, on serait qu'un morceau de viande qu'on euh, pourrait fabriquer, disons, dans n'importe quel laboratoire. Or, nous sommes pas cela, nous sommes lumineux, hein? et donc euh, c'est important, disons, d'habituer, d'habituer, il y a une forme, disons, d'habitude changer ses habitudes également disons avec la lune pour pouvoir élever et de parler à l'âme de l'autre en la visualisant en lui envoyant naturellement des belles ondes euh, ça c'est un système qui est connu par euh, euh, qui c'est un système qui est connu hein, euh, voilà et qui et qui peut et qui peut fonctionner voilà on envoie on envoie du bon à cette personne on lui on parle quelque part à cette personne euh, naturellement grâce, disons, au lien divin qui nous relie et tout. Et donc, c'est une autre forme de conversation qu'on a et on peut effectivement débloquer des situations, mes amis, avant qu'il y ait un retour. Ça, c'est un retour également. Hein? Donc, là, la carte du milieu, naturellement, c'est le fameux feu. Quel feu peut-on, disons, activer donc, dans cette semaine quand on a un problème le feu colérique, je vous résume ça, le feu colérique ou le feu, disons, de la spiritualité, où on a peut-être, disons, la capacité de pouvoir se connecter à l'autre. c'est une, une, une, On va dire, il y a la télépathie dans le sens où c'est de la tête et tout, on peut, vous comprenez. Mais là, il y a une autre forme de communication également, disons, avec l'âme. Hein? Donc, la télépathie, la tête, quelque part, euh, décide de se mettre, disons, en condition pour ouvrir le cœur et créer, donc, ce lien cordial, télépathique avec l'autre âme. Euh, je vous dis ça, disons, euh, techniquement, mais c'est comme, comme le bébé qui commence à marcher, hein. les premiers pas, c'est un petit peu comme ça, ça paraît bizarre, et puis je suis désolée, mais à 10 ans, ils cavalent tous, ils grimpent les murs, ils font, voilà, et il n'y a plus personne qui demande à quel âge il a marché, et s'il est tombé souvent, quoi que ce soit, le résultat c'est qu'il marche, voilà, c'est ça aussi l'étude, naturellement. C'est un moment donné, disons, c'est pas le temps que tu mets, c'est euh, le chemin, disons, que tu prends, c'est chemin ça, hein, aussi, hein, le chemin que tu prends et tout ce que tu vas pouvoir, disons, comprendre dans ce chemin pour pouvoir, disons, évoluer, ramasser tes petites pierres, euh, euh, construire, disons, euh, quelque chose naturellement de cohérent, parce que si ce n'est pas cohérent, la lune vous emmène dans n'importe quel délire qui vous fait plaisir, ça c'est sûr, hein? d'accord Et là, il y a quand même une... il euh, y a quand même... Euh, ces deux lettres quand même, ces deux lettres qui sont énormes, puisque ça c'est l'avant-dernière lettre, donc de l'alphabet hébreu qui est « Shin », Chine, vous imaginez le feu est donc la dernière qu'elle euh, qu t'a Bon, euh, ce que je veux dire par rapport à ça c'est que il y a une fin qui s'annonce il y a quelque chose qui s'annonce enfin dans cette semaine voilà, qui se termine Et avant qu'elle se termine, qu termine c'est à dire ça peut durer des fois des mois c'est comme je vous ai dit hein, on fait un gosse, on le met en route Bon, euh, ok, la, la conception, elle est terminée, le bébé, il est là, etc., etc., mais il faudra des mois, disons, pour quand même le mettre au monde. Il ne faut quand même pas dire, là, pour ça, là, pour ça, tout dépend dans votre vie, ce que vous avez à développer. Évidemment, si on change, disons, la voiture, disons, on change sa voiture, bon, bah ben, c'est vite fait, on sait, disons, quand on va la voir et tout. Mais il y a des, euh, des choses, parce que là, c'est des cartes, disons, qui sont très... Euh, fin de voyage, fin disons de une fin une fin, de, une fin et un retour en même temps sur les choses et sur les choses qui sont apprises. C'est des cartes qui sont fortes où vous euh, terminez un cycle d'apprentissage, mais naturellement il va vous servir pour pouvoir euh, euh, accéder à un autre cycle d'apprentissage. Euh, Quels que soient les résultats. Euh, il faudra bien regarder un petit peu naturellement ce qui se passe dans, dans, dans votre vie. Là, je parle d'énergie de la semaine, je ne fais le thème de personne, je ne fais rien de tout ça, je soulève, disons, par rapport à des lettres qui, disons, sont représentées dans des cartes et elles sont encodées comme ça, donc je soulève, disons, des tas de, on va dire, d'énergie, de suppositions d'énergie qui vont se passer et si on les prend bien, on les combine et tout, voilà, ça va faire ça. C'est comme un bouquin, mes amis. Quand vous avez un bouquin, il y a par exemple euh, un dico, vous avez un mot, il est répété de plusieurs fois différents, mais selon que vous le placez, la phrase, elle va être différente. Votre vie, c'est vous qui vous la construisez. Donc, quand il y a une énergie, vous captez dans votre vie, naturellement, cette énergie, avec cette énergie, vous allez pouvoir, disons, vous en servir et bâtir quelque chose. Le feu, il réchauffe la maison si on ne ferme pas les portes, par exemple, hein. euh, si on ne laisse pas les fenêtres ouvertes. Enfin, c'est vraiment du bon sens, vous voyez, là, on vient, on vient quand même dans un monde de grand, on va rentrer dans le monde des, du verso, donc... Bon, ça, mais faut le prendre en rigolant, hein c'est pas, pas des trucs, il faut, faut pas se prendre au sérieux, attention, hein. le verso, si vous vous prenez au sérieux, disons, parce que, ouais, euh, non, non, non, non, non, au contraire, c'est des choses qui sont toutes simples, qui sont toutes bêtes dans la vie, à faire simplement, c'est du bon sens, mes amis, le verso, c'est du bon sens, et puis un petit peu de fantaisie, ça fait pas de mal, alors maintenant, je vais aller voir avec les cartes, J'adore faire du bruit. Ça fait, clac, je termine un truc. Alors maintenant, on va aller voir les cartes mineures. On voir un petit peu comment on ressent un petit peu tout ça. Je vais en tirer trois, là aussi également. Ah ben écoutez, regardez, là, je, je, je, effectivement, je, je suis tombée sur la carte du verso. Euh, qui nous parle, disons, euh, d'huile, d'olivier. J'avais, la semaine passée, qui précédait donc cette vidéo, j'avais fait une ouverture en premier avec euh, la carte, allez voir, hein, c'est juste la semaine d'avant, euh, la carte du verso, et j'avais dit qu'effectivement, le verso était lié à l'olivier et à, à l'huile également. Hein, c'est des choses qui sont naturellement à la table et qui sont complètement, disons, consacrés, vous voyez, là, ça représente, c'est la, la la carte qui représente le, le verso, disons, dans mes mineurs, hein, vous voyez, ici, naturellement, signe saturnien, extrêmement, disons, euh, euh, construit avec euh, le soleil. Donc là, il y a vraiment une ouverture, une construction, disons, intérieure, hein, qui se fait. Elle est, elle est magnifique, cette carte, disons, si ça fait vi vibrer quelque chose en vous, disons, de, de, de, de, de fantastique, eh bien, euh, tant mieux. Hein. Au point de vue énergie, je vous avais conseillé également, disons, d'aller vous renseigner sur tous les bienfaits euh, que peut euh, procurer euh, l'huile d'olive pure naturellement, hein, le plus pur possible. Si vous savez, le nombre euh, de produits de beauté que j'ai à la maison, ou, ou ça, c'est pratiquement. Euh, voilà. Moi, j'ai reçu de ma grand-mère, <rire> je parle toujours de ma grand-mère, <rire> et bien euh, des conseils très judicieux où euh, il y avait deux trois produits et par contre on manquait jamais, jamais, jamais d'huile d'olive. Parce que ça servait à tout, y compris à masser le bedou des enfants pour qu'ils se sentent bien, pour pouvoir les détendre. Et oui, absolument, c'est quand ils ont des petits bobos comme ça au ventre pour pouvoir les masser. Hein? Alors, là, euh, je voudrais prendre... L'autre, donc, il y a une question aussi, disons, de, de santé, de, de passer un cap. Balance Mais c'est fou, ça Mais c'est fou, ça L'enfant roi, euh, avec à nouveau la balance. Non, d'une pipe, c'est encore une carte saturnienne sur un terrain saturnien. Ah, je vais quand même vous la montrer. Regardez, je... Non, non, elles ne sont pas toutes comme ça. Vous imaginez, il y a 50 cartes alors j'en prends deux dans le paquet de 50, et à nouveau, là, on, on, on retrouve, disons, euh, le côté euh, saturnien, sachant que, naturellement, cet enfant qui est représenté euh, symbolise, alors je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous dire la petite histoire, et ça, c'est le, le verso aussi, symbolise euh, l'enfant, l'enfant qui avait été euh, Joseph, euh, l'enfant de, de Jacob, Joseph. Joseph, euh, il lui est arrivé des tas de choses à cet enfant, et c'est vraiment ce qu'on appelle, disons, un enfant roi, et c'est vraiment une lumière, donc euh, une inspiration spirituelle également. Alors, mes amis, moi je ne sais pas, il y a énormément de constructions qui arrivent, il y a beaucoup de lumière aussi qui arrive en même temps, euh, il faut dire aussi que Joseph est lié au signe du, du, du verso, hein, enfin disons à la tribu et tout, mais on va pas rentrer là-dedans, c'est le 1e fils également, sachant que le verso, disons à sa maison, c'est beaucoup plus compliqué que ça, enfin, puch, euh, pas compliqué, euh, étoffé, il hein, y a beaucoup de choses à dire, donc si je vous donne un petit raccourci, simplement un petit truc, hein, sinon on... là on est dans les énergies de la semaine, vous comprenez mes amis, hein. donc là on trouve quand même deux signes d'air, mais qui sont malgré tout euh, sur un terrain saturnien, saturnien, hein, la balance sur un terrain saturnien, le verso sur un terrain saturnien, c'est à dire que quelque part là, on a l'impression au fond de soi, que, euh, on a euh, un peu les on est déjà dans une construction dans, dans une construction mes amis et qu'est ce que qu'est ce que j'ai là disons un petit peu comme conseil par rapport à ces euh, deux cartes Eh bien d'être courageux d'y croire je, je, je lis hein je, voilà euh, d'être courageux d'y croire euh, d'avoir foi en soi euh, c'est la foi, voilà. Là, il y, y a un truc, euh, je vous dis franchement, il y a une question de, de foi, de, de, de, de dépassé, de comprendre qu'il y a quelque chose, disons, qui, qui nous dépasse. Mais je ne parle pas comme ça, hein. c'est vraiment quelque chose, disons, qui… Euh... On est beau, on est, on est magnifique, les amis, on est magnifique, hein. on est magnifique. Hein. Il y en a très peu, vous savez, qui sont, qui, qui sont moches. Hein, mais naturellement, on les voit tout le temps. Alors on a l'impression qu'ils sont nombreux. C'est pour ça qu'on les voit tout le temps. Vous comprenez Il ne faut pas, il faut, faut pas, faut comprendre les choses. Il faut les saisir les choses. C'est des fausses, euh, c'est des fausses, euh, c'est des manipulations. Je vais vous donner par exemple une... une un exemple, parce que là, il faut que je vous donne des exemples, un exemple de manipulation qui vous paraît beau à voir, c'est magnifique. Vous ouvrez la télévision sur une chaîne, dans la matinée, combien de fois on va entendre le mot « cancer » On est d'accord on veut nous le mettre dans la tête ou quoi, ce truc-là Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bourrage de crâne Si on a envie de se renseigner, on va se renseigner, mais à quel point c'est intrusif quand même euh, Vous comprenez C'est quand même scandaleux, ça. Il doit y avoir des chaînes, disons, alors oui, on va informer. On va informer de quoi Alors moi, je vais vous en dire une autre, par exemple toujours travailler les laboratoires. Évidemment qu'il faut prendre des soins, mais alors pourquoi les hôpitaux ils ferment C'est des non-sens. Vous comprenez On est dans une vadrouille de non-sens. Je vous dis ça parce que là, là, bien sûr, excusez-moi, j'ai sorti la carte, je ne voulais pas expliquer. Voilà, on est dans le cheval de Troie. Le cheval de Troie, on sait ce que c'est, c'est-à-dire c'est un virus dans les informations. Maintenant, je vais vous donner, c'est pour ça que j'ai sauté un petit peu du. Du poussin à l'âne, comme ça en fait, du coq à l'âne. Le coq à l'âne, vous voyez. Euh, eh bien, euh, tout simplement disons, il y a des virus dans vos informations. Dans les informations, les vos informations, donc, ça veut dire tout simplement, ah ben, là, faites, faites attention, disons, à vos ordinateurs. Là, déjà, là, je vous dis tout de suite, si c'était juste, disons, dans une question de voyance et tout, je vous dirais, je dirais tout de suite, Madame, Monsieur, protégez votre ordinateur, protégez vos données personnelles. Euh, regardez si, euh, disons, euh, tout est bien fait, tout est bien construit. Euh, N'acceptez pas n'importe quel contrat de nouveau. Si vous avez un contrat, vous le regardez à la loupe. Voilà ce que je dirais, disons, et, naturellement, on pourrait après développer. Là, euh, concernant par exemple ce genre d'avort, parce qu'on fait les énergies, disons, de la semaine, donc ça concerne tout le monde, et tout, etc. etc. Est-ce que n'importe qui peut voir, disons, euh, n'importe où de n'importe quel coin de la France. Vous voyez. Euh, eh bien, tout simplement, euh, c'est euh, une manipulation, disons, à travers l'écran ou les informations. C'est dirigé pour t'enfermer naturellement. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Euh, le, et que ça fâche euh, tâche d'huile. Parce qu'il y a une question aussi tâche d'huile. Vous vous rendez compte un petit peu Alors, euh, je vais revenir par exemple au tabac. Je vous ai parlé, par exemple, d'une maladie. On peut parler de n'importe quelle maladie. Enfin, bref, je vous regardez la télévision. Toutes les femmes, elles ont besoin de couches de la naissance jusqu'à la mort. Non, mais il faut arrêter quand même. Vous voyez un petit peu, vous avez que ça. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Enfin, c'est ridicule. L'autre côté, vous avez, alors là, j'ai. Je parle d'énergie hein, de la semaine. Là. Je dis simplement que euh, ah, le tabac, ah oui, le tabac aussi. Ah oui, j'adore le tabac. J'adore, disons, on fait la campagne contre le tabac. Attention, hein, puis je vais vous taxer encore un peu plus. Hein. Attention, hein, je vais augmenter parce que moi, je veux que vous arrêtiez. Et on en parle toutes les journées mais va raconter un alcoolo, toi, toute la journée, tu lui mets une bouteille devant lui, tu lui dis, attention, hein, tu sais, c'est pas bon pour ta santé, hein, mais attention, hein, qu'est-ce qu'il fait, il sort, il va s'acheter sa bouteille, mais enfin, vous comprenez, c'est une... Non, c'est comme c'est vicieux. Je vais vous montrer un petit peu la carte, parce que ça, c'est la carte, donc, de la Vierge, qui correspond, à, disons, à toutes les manipulations, disons, euh qu'on utilise également sur un terrain vierge et qu'on euh, formate. Euh, ça, c'est tout à fait, disons, le côté, disons, de l'ordinateur. On le remet à zéro, on le reformate, etc., etc. On fait, bref, lavage de cerveau. C'est un petit peu ça, hein Alors, vous allez rigoler parce que vous allez certainement avoir ça, disons, cette semaine. Vous allez penser à moi, si jamais, voilà, ça vous, ça, ça vous dit quelque chose. Alors est-ce que vous voyez les amis, donc ça c'est vraiment euh, euh, sur le terrain du soleil, là. Alors, le terrain du soleil, ça c'est la vierge. Et bien, mon ami, elle te dit tout simplement, cette vierge, tu peux voir si tu ouvres les yeux. C'est clair. Mais par contre, il y a la lune qui est en haut, qui te dit, regarde également, ce qui est, disons, ce qu'on te met en pleine lumière. Vous voyez, il y a le chiffre 16, là. Le 16, on sait que c'est lié, disons, à, euh, dans le... Là, par exemple, pour le tarot, euh, que, je, que je décrypte le, les prophéties de Nostradamus, et là, je, je, je décrypte également le 16, qui correspond, disons, à la maison Dieu. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et là, on voit, vous voyez, euh, disons une cheval de Troie, donc c'est vraiment le piège. Euh, tout le monde croyait que c'était un cadeau, et puis en définitive, il y avait toutes les personnes, disons, qui étaient euh, les guerriers, donc qui étaient dedans, et qui sont sortis du cheval pour pouvoir, pouf, euh, tuer disons tous les, parce que tout, tous les Troyens. Bon, ça c'est la petite histoire. C'est le fameux virus le virus et là qu'est-ce qu'elle fait la nénette, la petite vierge, là, elle dit au secours, au secours, au secours elle s'est laissée enfermer bref vous avez compris donc cette histoire de message alors avant avant quelque part mes amis de crier wow, je me suis fait avoir et ça nous arrive à tous hein. de toutes les façons il faut se faire avoir pour comprendre que ça fait mal euh, tant que quelque part on n'a pas malgré tout, quand même les expériences peuvent euh, nous faire comprendre que c'est pas la peine de bouffer l'œuf pourri, n'est-ce pas, euh, si tout de suite on l'ouvre et puis que ça sent mauvais, vous voyez, il faut quand même pas être idiot, faut pas goûter à tout dans la vie, hein. on le voit quand même si on ouvre les yeux, et il faut être concret. Là, on parle beaucoup de concret, on parle beaucoup d'informations et d'avoir, en plus de ça, disons, de s'élever, et cette fameuse élévation donne une vie, disons, assez géographique, disons, sur la semaine, les sentiments, ce qu'on nous propose, euh, et après, naturellement, on, on dispose, hein, voilà. Alors, euh, j'en étais où Là, donc, je vais reprendre... Ça, c'est les... Cartes majeures, donc. Puis on va aller voir, euh, on va aller voir le la carte conseil. Oh, tiens, il y en a une qui s'est détachée. poisson. Alors là ça c'est une le poisson naturellement c'est une carte d'eau. La carte euh, poisson elle arrive naturellement juste après euh, le verso donc ce qui voudrait dire que l'effet sera pas immédiat. On est déjà dans le bain puisque naturellement on est dans l'ère euh, des poissons. Donc, on est en train de sortir de l'air des poissons pour aller dans l'air des verso. du verso. Oui, parce que c'est à, à, à contrario. Autant, il y en a une qui tourne dans ce sens, autant par rapport aux airs, ça tourne dans l'autre sens. Euh, voilà. Euh, et donc là, c'est une carte qui est extrêmement mutable. Mais mutable, mais mutable. Au possible. Donc... Euh, euh, le truc, c'est vraiment, vraiment d'avoir cette capacité, cette ouverture d'esprit, de cœur, euh, d'accueillir le changement, non pas pour qu'on fasse de nous, ça c'est une carte d'esclavage aussi, hein, qu'on fasse de nous n'importe quoi et qu'on nous lie par exemple à un contrat, vous voyez, mais ça peut être... Une carte, naturellement, euh, ça représente également une naissance, la naissance de l'enfant, la voilà, euh, tout simplement parce que euh, ça représente également, disons, en poisson, et disons qu'on arrive là, en dernier euh, euh, jour, pour les mamans, euh, je veux dire, disons, euh, la période euh, de, de, de, de grossesse, ça représente naturellement perte des os, accouchement. Euh, vous voyez, donc là il y a quelque chose quand même qui doit euh, venir, mais je vous ai dit au départ, n'attendez pas que ça vienne, vous avez une, entre parenthèses, une décision à prendre euh, si vous voulez subir euh, ou si vous voulez acter et qu'il y a naturellement deux façons d'acter. C'est-à-dire de, de, de, de créer des liens profonds avec une personne, même si elle n'est pas physiquement là, même si vous ne la connaissez pas, même si elle est derrière son guichet, etc., etc., pour lui dire, mais elle a une âme, vous pouvez parler d'âme à âme. Ah voilà, et, et donc utilisez naturellement ce feu spirituel, testez, tentez le coup, qu'est-ce que vous risquez, qu'est-ce que vous risquez, rien du tout, hein et après, quand on se dit « Oh, wow, mais c'est formidable ça !» N'oubliez pas de remercier, hein, de toutes les façons. Et si vous n'avez pas, c'est que ça ne devait pas arriver. Remerciez également. Oh là là Vous savez le nombre de personnes qui après, disons, avec un certain recul sur leur vie, qui se disent « Mais non, du mais heureusement, par exemple, ce mariage, je ne pas fait. Oh, mais qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Mais vraiment, j'ai eu de la chance de ne pas le faire. » Mais cette, cette personne-là, c'était la même, qui, par exemple, cinq ans avant, elle pleurait à chaudes larmes parce qu'elle n'avait elle pas pu se marier avec ce gars-là, par exemple, vous voyez. Donc, sur le coup, on n'est pas toujours capable de juger, mais souvent, disons, quand on nous retient, en ce moment, dans, dans, dans le monde, il y a, euh, qui nous tombe du ciel, il y a beaucoup, beaucoup de, de grâce. Beaucoup de grâces qui tombent, alors faut en profiter, faut en profiter naturellement, pourquoi Parce que ça va dans le sens de la vie, et la vie va toujours dans le sens de la vie, alors ne vous laissez pas, disons, abuser, euh, dans votre quotidien, moi je parle, hein. et ça commence par des petites choses, après vous allez les voir un peu plus grand par exemple, dans votre communauté, ou un petit peu plus élargie, ou sur le plan national, ou sur le plan mondial, mais naturellement que les énergies, elles tombent pour tout le monde. et Après, chacun, disons, par rapport disons, à son karma, c'est ce qu'il vit et ce qu'il a besoin d'avoir, de recevoir pour pouvoir avancer, le fait différemment. Hein, re, voilà, a, mais, mais vous pouvez toujours constater, la vie est un livre ouvert, mes enfants, <rire> mes enfants, mes enfants. Mes petits poussins, là, je parle. Non mais, voilà. Alors voilà, le conseil, euh, tout simplement. Alors j'espère que bah, vous allez passer une, une, une bonne semaine. Hein, donc a, on va vraiment vers euh, des... des je ne sais pas, hein, des cartes de plus en plus euh, tournées vers la spiritualité. Naturellement, je pourrais, euh, c'est parce que je les vois comme ça, je les vois par rapport à mon regard, à moi, parce que, bon, j'ai mon vécu. Mais quelqu'un qui est pourri, il pourrait vous les lire complètement à l'envers. Vous voyez, parce que lui, ben, il voit euh, ça comme ça, parce que ça l'intéresse euh, d'emmener euh, euh, les choses autrement. Mais on voit euh, que de vivre dans la matière et de se faire brûler par la matière, euh, ça ne rend pas les gens heureux sur Terre. Hein? Ça rend pas du tout les gens heureux. Alors moi, ben, je préfère, disons, euh, résolument, disons, euh, me tourner vers la lumière et vous donner, disons, euh, ben des conseils, des ressentis des bons ressentis, voilà, sont les énergies hein, euh, qui nous arrivent comme ça, plic-ploc, par euh, le message, euh, donc, euh, de ces cartes, voilà, tout simplement. Mes amis, je vous attends sur mon site, tarotdescinqsoleil.com Clique, clic, -clic abonnez-vous, cloche, machin et tout, tout ce que vous savez, laissez vos commentaires, naturellement, je vous réponds, des fois pas tout de suite, mais je vous réponds, je vous fais un petit cas, voilà. Et puis, et euh, eh bien à la prochaine vidéo, au revoir les amis, et je vous like, au revoir.